Voilà. Alors c'est les Wild Karma. Bon alors présentez-vous les gars. Rémi à la contrebasse. Rony à la batterie au cœur. Renaud euh, guitare et chant. Du coup on est le groupe Wild Karma. On joue du rock and roll depuis euh, depuis trop longtemps. Depuis depuis 2000, euh, enfin, c 2005. 2005. 2005. <rire> Vous êtes un groupe de jeunes, mais pas vraiment un jeune au groupe. Mais, en, en vérité, c'est parce qu'on fait du sport tous les matins et on met des crèmes de jour et de nuit. En vérité, on a 30 ans comme tout le monde. D'accord. Bon les gars, je vous ai écouté là. Euh, J'ai entendu aucune euh, chanson standard connue. Donc je suppose que vous faites que des compos. combos. Alors, okay. Vous avez choisi la difficulté ou quoi euh, non, on a toujours fait de la composition, du coup... Euh... On ouais, et... a, a, pas... a toujours fait de la composition, du coup... Il est un peu n'y a pas Ça se fait l'autre chose. D'accord, ça vous fait pas peur. Écrivez quand même un deux mots là votre style de musique. Ah, le style de musique, trois mots à canon. Écrit latéral. Euh, c'est du rock'n'roll. Et on essaye de. Ce qui manque aujourd'hui dans le rock'n'roll actuel, c'est ce qui est, est ce qu'il y avait à l'époque. Mais le problème c'est que si tu joues que des vieux morceaux, ça manque d'actualité. actualité. nous essayons de faire un peu les deux. Compo fait quelques reprises aussi, mais notre sauce du coup on n'a pas l'impression que c'est les compos. Vous avez enregistré un album je crois, un CD On a enregistré, hein euh, on a enregistré euh, un album il y a quelques temps et là, le, il y a dans deux semaines, on enregistre euh, 45 tours, 4 allez, titres avec aucun Roll explosif. Allez, alors parlez-nous un peu de, de ce titre, de 45 Et tours. du nouveau disque Ouais. Euh, bah, le prochain album, ce bah, sera du coup un 45 tours. Qu'on enregistrera en Espagne à Villa Marciente dans le studio de Speed Records. Et donc du coup, on va faire ça en tournée entre deux dates, quoi. Et on va enregistrer quatre morceaux en deux jours. Euh, essayer de faire nos morceaux, faire les, euh, les arrangements. Euh, on, va, on va espérer, espérer qu'il ait de la voix et qu'on arrive à jouer. Mais normalement, ça devrait aller. Pour l'instant, vous n'avez fait que de la scène régionale, pratiquement Ah non, non on joue ah partout oui. en France, on a joué aussi un peu en Espagne, et là, dans deux semaines, on fait une tournée, fait tournée en, en Espagne, Espagne justement, justement et on, on en, en profitera pour enregistrer pour un studio en Espagne, en Espagne pour sortir le, le tour. Tour. Bah, 45 tours. Les 45 tours, on ne sait pas quand on le sort, ça dépend si on a beaucoup d'argent ou pas après la tournée. Tour. Bon, ben, bah, donc, alors, je vous souhaite bonne chance pour ce 45 tours. Nous aussi, on se souhaite beaucoup de chance. Et bon, espérons que vous rejoignez les grands. Voilà. Merci pour l'interview. Ah, je voulais vous demander si quelqu'un veut vous réserver, ouais. euh, qu'est-ce qu'il doit faire là Il doit aller sur un site. Quelque eh ben, chose...